de lui prouver que tu es la bonne personne, tu as envie de lui prouver que tu en vaut la peine. Un... Tu, tu utilises l'extérieur pour te dire à toi que, à quel point tu vaux encore le coup d'être approché en tant qu'être humain. C'est pour ça que tu t'attaches à quelqu'un avec qui tu as, as vécu une histoire, une aventure qui s'est terminée maintenant. Alors, je vais aller plus en détail par rapport à ça parce que c'est un, une question qui est vraiment très intéressante. Donc, merci beaucoup Estelle pour, pour de la poser. Alors, par où je vais commencer Parce que là aussi, il y a énormément d'infos et ça mériterait vraiment au moins une demi-heure, mais je peux pas. Alors. Ah oui, c'est ça. Tu laisses le feu éteint pour euh, t'éviter de te brûler les ailes encore une fois. Donc, tu as évidemment... Euh... Ok, ça résonne l'échec derrière. Recommencer, ça signifie échouer. Et c'est pour ça que tu ne veux pas échouer. C'est pour ça que tu veux pas recommencer. C'est pour ça que tu restes... Tu as trouvé la stratégie pour ne pas échouer. Je reste bloqué sur une histoire qui, elle, a réussi à un moment donné. Donc, c'est ta capacité à figer. Ah, d'accord. En fait, tu fiches ta valeur à travers cette histoire. Ta valeur personnelle égale cette histoire. Et tu mets une identification dessus. Donc, ça veut dire que si tu abandonnes cette histoire, si tu passes à autre chose, ça veut dire que tu te transformes, ça veut dire qu'une partie de toi meurt, ça veut dire que tu n'es plus nourri parce que tu ne nourrissais avant. Et en fait, c'est ça. Euh, tu as une nouvelle manière de te nourrir. Et tu ne veux pas l'assumer. Tu ne veux pas assumer que, en fait, tu n'aimes plus le chocolat, tu aimes la fraise maintenant. Et ça va même, même au-delà de ça, c'est que ce qui te faisait du bien dans ta relation d'avant, dans, dans je vais essayer d'articuler, ce qui te fait du bien dans ta relation d'avant, ce n'est pas forcément ce qui te fait du bien maintenant. Et ça, tu as du mal à l'assumer aussi. Autre chose qui est difficilement acceptable de ton point de vue, c'est que tu es capable maintenant de, de subvenir à tes besoins. Chose que tu n'étais pas capable dans ta relation d'avant, parce que tu avais besoin d'une personne à l'extérieur pour, pour, pour subvenir à certains besoins. Qui maintenant, tu es grande, donc ça signifie tu es grande, tu es capable d'assumer tout seul. Donc On, on passe clairement de l'archétype de l'enfant à l'archétype de l'adolescent. Euh, coupe tes cheveux non je déconne, mais en tout cas euh, en tout cas c'est un lieu commun chez les femmes de, à chaque fois qu'il y a une nouvelle transformation une relation de couple qui finit ou un changement de vie il y a souvent une nouvelle coupe qui apparaît, je ne sais pas à quoi c'est dû et ce serait marrant d'aller voir pourquoi euh, d'accord la... La confiance en soi, elle est sur tes nouveaux désirs. Elle est placée sur tes nouveaux désirs. Est-ce que je suis capable de porter mes nouveaux désirs euh, Ta structure me répond J'ai envie de. Euh... Ah, mais c'est ça. Ok. Tu es dans une phase où tu as besoin d'introspection. Et. Ah, mais oui. Oh, putain. Ah, c'est fou. Ok. Euh. Tu n'as pas forcément besoin de retrouver quelqu'un maintenant. Voilà ce que ça me renvoie comme, euh, comme info pour toi. Tu es dans une phase où tu as mis ta priorité sur le 2 et que maintenant tu reviens sur le 1, sur, le, sur, le, sur ton ego, sur toi. Et que tu as besoin de ça. Et comme. Ah mais c'est ça. Comme tu, euh, euh, comme tu fondes ta valeur sur le couple et que ta réalisation personnelle se base à partir du couple, tu n'envisages pas que tu puisses, toi, te réaliser toi-même, par toi-même, pour toi-même. Donc, voilà à peu près toutes les stratégies que tu as mises en place pour te cacher ce fait-là, que c'est ok d'être seul. Dis clairement, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose non. Non, voilà. Merci beaucoup Estelle. Belle soirée.